tu veux pas te faire piquer, alors abonne-toi Salut les DD, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, nickel Allez, aujourd'hui on est en janvier, donc je vous souhaite la bonne année, des meilleurs vœux pour tout le monde, à tous les Dédés. Que cette année 2021 soit mieux que, mais que 2020, hein, parce qu'on va dire que 2020, allez on zappe hein, avec ce virus de merde, j'espère que ça va se finir. Là on commence pour la première vidéo de, de 2021, là je vais vous montrer une intervention qui date du 2 décembre 2020. C'est un nid de frelons euh, caché dans un arbuste euh, au sol, et en fait, c'est un, un, un gars qui a passé le tracteur et euh, qui a touché le nid et qui s'est fait attaquer. Vous allez voir, euh, il était obligé de partir en urgence euh, parce que vous allez voir le tracteur sur la vidéo, vous, comment il est placé. C'est plutôt pas mal. Euh, il s'est fait piquer à plusieurs reprises, il est parti à l'hôpital, donc euh, voilà, ça reste quand même dangereux. 2 euh, décembre, ben, ils sont encore là, les frelons. Euh, je vous montre ça. Je vous dis à très bientôt et encore meilleur feu. Allez, bisous Allez, aujourd'hui on est le 2 décembre. Donc là à la fois on a fait une intervention le 30 novembre, il y avait un soleil magnifique qui faisait bon. Bah ben là il fait très très froid. Donc on est content de mettre la combi. Allez, on est sur une intervention avec une grosse piqûre sur le client Il est parti à l'hôpital, aux urgences euh, Voilà, c'est un, apic euh, un apiculteur, n'importe quoi euh, C'est un gars qui a voulu couper le ronces avec le tracteur Et euh, ben, il y avait un nid et il s'est fait attaquer Donc je vais vous montrer ça Donc c'est un nid à, à ras du sol hein. Donc euh, vous voyez, même en décembre on en fait, ils sont très actifs Donc je vous montre où il est placé à peu près Je ne vais pas trop m'approcher parce qu'ils sont euh, sur les nerfs et, euh, et après on traite ça alors voilà le tracteur donc on voit bien que que vous voyez là bas tout au fond tout au fond là bas il y a des ronces et euh, on voit bien que le qui s'est arrêté en urgence et que c'est plutôt l'arbre qui l'a arrêté en fait voilà donc le nid je vais essayer de m'y approcher un peu mais pas trop vous voyez le nid il est vraiment au niveau du sol et on voit qu'il c'est très très très actif hop là, il y en a un qui vient me voir allez, je vais mettre la combinaison la fermer et on va partir au combat allez, à de suite allez, c'est parti on va faire vite parce que je vois qu'il n'y a presque plus de batterie voyez ça commence à sortir donc on imagine bien avec les vibrations du tracteur mais ben, ils n'ont pas du tout aimé problème avec la poudreuse. Il faut la regonfler. Là, vous voyez bien que ont été bien attaqués? Là, j'ai fait un gros trou euh, et du coup, j'ai tout traité à l'intérieur La poudreuse s'était dégonflée Là, si vous voyez le micro Alors attention à ce que j'ai. Je... Il m'attaque de partout. Donc là, il va falloir s'éloigner. En toute sécurité. Mmh. Attendre que les frelons me lâchent un peu. Regardez. Vous voyez Là on est sur un mâle donc il essaie de me mordre mais il ne peut pas me piquer. Allez on va retourner la voiture tranquillement. dites moi ce que vous en pensez les dédés mettez moi un petit commentaire et moi je vous dis à très bientôt parce que la gopro elle va lâcher bisous Quoi T'es pas abonné à Dédé Frelan Alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve